Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci d'être présent et merci pour vos retours. Si vous n'êtes pas encore abonné, go sur le bouton abonnement, on a énormément de contenu à vous apporter dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous présenter comment faire un wood dans votre salle si vous avez peu de place. Si vous ne disposez pas de certains matériels dans votre salle, vous pouvez les remplacer. La caisse de crossfit que j'utilise dans les exercices peut facilement se remplacer, soit par un banc, soit par des steps que vous empilez. Mais juste attention, car les steps, ça peut glisser. Petit rappel, qu'apporte un wood Alors, il permet de faire une séance cardio et musculaire en même temps. Le tout en une vingtaine de minutes. C'est extrêmement complet et pour ceux qui cherchent à perdre du poids, vous allez brûler énormément de calories pendant et plusieurs heures après. Alors je vais passer la vidéo et David va vous commenter les différents exercices que j'ai choisis. Mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Alors on y va, go, c'est parti. Dans le premier exercice, elle se munit d'une main football. Si vous n'en avez pas en salle, vous pouvez en acheter euh, à, à peu près 20 euros pour une médecine ball de 4 kg chez Decathlon, je crois. Ou sur le net. Sur Amazon, vous devriez pouvoir trouver. En fait, elle fait une flexion, puis elle cherche à jeter la balle contre le mur avec le plus de force possible. Presque l'ensemble du corps est employé. Les jambes complètes, les épaules, les triceps. Ici, le focus doit être porté sur la réception du ballon pour ne pas se tordre les doigts. Deuxième exercice, le saut sur la caisse de crossfit. Ici les jambes sont principalement sollicitées, mais avec la fatigue vous verrez que vous allez chercher de l'énergie partout et même le haut du corps travaille. Je préconise de redescendre de façon lente et contrôlée pour limiter les impacts sur les articulations et les lombaires, mais également éviter de s'abîmer la cheville ou le talon d'Achille par une mauvaise réception. C'est un exercice très difficile, vous pouvez varier la difficulté en fonction du côté où vous mettez la caisse, ou encore le nombre de steps ou la hauteur du banc en fait. Troisième exercice, les burpees. Ici Céline ne fait pas la pompe, c'est volontaire. Elle cherche à garder un cardio élevé. Mais avec la pompe, elle va ralentir son exercice. D'autant plus qu'elle sera vite limitée par la force musculaire et elle tardera encore plus de temps. L'important c'est de réellement sauter et d'impliquer les mollets pour bien décoller du sol. Quatrième exercice, le lancer de poids. Le quatrième exercice travaille le dos, les épaules les trapèzes et un peu les cuisses et fessiers. Il n'est pas compliqué, mais l'attention doit être portée sur la retombée du poids. Il faut absolument l'accompagner, amortir. Donc dans un premier temps, ne pas le laisser tomber sans résistance des épaules et amortir la descente avec ce mouvement des jambes et du bassin. Si vous ne possédez pas de kettlebell, il est possible de le faire à une main avec un halter. Ensuite, phase de récupération, la planche sur les coudes, et sur les mains. Lorsque les woods sont durs, moi je les place en milieu de woods pour récupérer avec un peu d'oxygène. Ici, Céline a décidé de déplacer à la fin de son route. Pour finir, avec un petit mountain climber pour accentuer le travail des abdos et des obliques et refaire monter un peu le cardio. Ça vous fait un travail de 3 minutes à 3 minutes 30 maximum. Prenez un peu de récupération en fonction de votre niveau. L'important c'est de retourner à la prochaine session encore essoufflé. Et n'oubliez pas que c'est la notion de progrès qui compte. Donc certains prendront une minute, d'autres auront besoin d'un peu plus. Effectuez ce Wood 4 fois. Voilà les amis, c'est une des millions de possibilités pour faire un Wood. Celui-là demande déjà un petit niveau. Commencez bien à votre niveau et visez une logique de progression. Les amis, si vous avez des questions, posez-les en bas dans les commentaires. Si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets, surtout, n'hésitez pas. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même et à très bientôt.